Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Qu'est-ce que les Makers C'est une chaîne où je partage avec vous différents domaines que j'apprécie particulièrement. Vous me retrouverez ici pour le bricolage, par exemple pour la création d'outils tels que cet applicateur d'herbe pour le modélisme, ou la création d'objets un peu geek comme le tableau connecté que vous pourrez retrouver en vidéo, comme toutes les autres vidéos de ce type dans la playlist, les minutes bricolage. Vous me retrouverez ici pour toutes les vidéos de peinture, de figurines, telles que Zoro ou de création de diorama ou de vitrine, à l'image de la vidéo de Batman. Vous retrouverez toutes les vidéos de ce thème dans la playlist Les minutes artistiques. Enfin, vous me retrouverez ici ou ailleurs pour des vidéos complètement inclassables, telles que la création d'un kalimba, le test de l'ocarina, des timelapses d'impression 3D. Et vous retrouverez toutes les vidéos de ce thème dans la playlist les minutes... Euh... Cette chaîne est couplée avec une page Facebook, Twitter et Instagram dont les liens sont en description et sur lesquels je publie des photos de réalisation n'ayant pas forcément suffisamment de matière pour en faire des vidéos. Je vous donne donc rendez-vous sur mes prochaine vidéo. Ciao ciao Hey, c'est encore moi Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker et à partager. Allez, ciao ciao